Salut à tous et bienvenue dans cette septième partie de mes tutos consacrés à DaVinci Resolve, l'étalonnage et la colorimétrie. Euh, donc on va voir aujourd'hui euh, la structure nodale, donc l'outil euh, des nodes, on va étudier ça un peu plus de manière approfondie que dans les tutos précédents. Et en parallèle à ça, on va voir un look euh, cinéma, euh, un look qui s'appelle le look bleach bypass ou overlay, qui consiste à avoir euh, des noirs un peu plus noirs, des noirs très denses et euh, des couleurs un petit peu délavées. Ça va être quelque chose qu'on va retrouver au cinéma dans des, euh, dans des blockbusters, par, par exemple. Euh, donc, euh, pour commencer, on va établir euh, ce fameux loop Bleach Bypass sur ce premier clip. Comme d'habitude, enfin, comme, comme dans les derniers tutos, je travaille encore sur ces euh, samples donnés par Blackmagic qui sont des fichiers euh, DNG, donc des fichiers RAW en 2K. On pense toujours à aller ici en bas euh, à gauche dans Project Setting et on configure bien la timeline euh, sur la résolution que vous avez besoin sur votre timeline. Si vous travaillez avec des fichiers 1080, euh, vous mettez ça en 1080, etc. Je l'ai déjà expliqué mais c'est vraiment une base, il faut vraiment y penser euh, systématiquement. Alors, euh, donc sur ce clip, on va euh, venir établir euh, une correction de base déjà pour rétablir ma balance des blancs comme j'ai fait dans les tutos précédents. Hop. Ici, on va faire ça. Voilà, je vais établir une balance des blancs plus équilibrée. Euh, et suite à ça, je vais insérer donc un serial node, un node en série. Donc juste après. Hop, comme à mon habitude ici, on va renommer ça en contraste et balance des blancs. Et euh, on pourrait le faire en plusieurs nodes évidemment, hein, mais bon, ici, euh, donc on va travailler sur ce premier node, on va venir ajouter un node Layer, Add Layer node ici, et euh, on va voir donc sur ce node, je vais le positionner sur le haut, ça ne change rien que ça soit en bas ou en haut, mais pour comprendre bien le principe, je vous le mets en haut. Si je baisse ici la saturation, hop, à zéro, on voit que j'ai plus de couleur sur mon clip, c'est celui-ci qui, qui va prendre ici le dessus. Euh, Celui-ci, donc je vais mettre une, une saturation relativement faible, ici je vais choisir 20 par exemple, et dans le Layer Mixer, ici, je vais faire un clic droit, et je vais choisir dans Composite Mode, un Overlay. Donc là on va voir que de suite mes noirs deviennent très noirs, et je vais avoir des couleurs un petit peu plus euh, délavées, notamment quand je vais rééquilibrer tout ça, c'est-à-dire que je vais venir me placer sur le second clip ici, je vais venir, hop, relever un petit peu mes basses-lumières, descendre un petit peu mes hautes lumières et je vais faire un petit peu la même chose sur celui-ci ça n'aura pas le même impact ça c'est à vous de faire vraiment un réglage que vous allez appliquer ensuite aux autres clips parce que si vous baissez les basses si vous euh, bougez les basses lumières ou les hautes lumières même les moyennes lumières sur le clip qui est désaturé ça n'a pas le même impact que si vous le faites sur un clip avec plus de saturation parce que ça va rendre les couleurs par exemple plus denses ou ça va, les, ça va avoir tendance à les déplacer euh, donc euh, c'est euh, un, un équilibre comme ça à trouver sur votre look donc ici je vais garder mes noirs un peu noirs comme ça ici hop voilà mes autres lumières ici voilà donc pour euh, ce look si on revient euh, à mon image de base avant correction. Voilà, on avait quelque chose d'un peu plus euh, série télévisé ou euh, ou amateur ici. Donc, on va avoir un look plus cinéma ou plus euh, blockbuster. Euh, comme d'habitude, on va pouvoir venir faire ici un grab style pour l'appliquer sur d'autres euh, sur d'autres euh, clips. Ici, je vais venir faire un add correction. Et euh, comme vu dans les tutos précédents, on n'oublie pas de re-régler sa balance des blancs en fonction du clip, puisque celui-ci n'est pas réglé comme le clip précédent. Hop là, voilà. Donc, voilà, image avant correction, brute, et image après correction. Voilà donc mon look bit bypass. On voit donc que le rouge est moins rouge. Ici, ça n'a pas trop d'impact sur le, sur le noir. On va essayer de venir appliquer la même chose ici. Comme d'habitude, euh, je vais venir établir la balance des blancs ici. Voilà. Voilà. Et donc avant correction et puis après correction avec ce style donc beach bypass. Donc voilà, on a vu euh, notre euh, une nouvelle façon donc d'ajouter de, de, des, euh, des nodes avec la série donc euh, Layer. Et euh, on va voir une autre façon de faire. Ici, je vais charger une autre version euh, hop, de mes clips. On a vu précédemment euh, comment on pouvait faire ça. Donc ça c'est des clips où j'ai juste établi sur le premier node ma correction de balance des blancs euh, et mon contraste, on pourrait le faire sur plusieurs nodes, mais ici j'ai choisi de le faire en un seul pour condenser tout ça puisque c'est pas le but aujourd'hui. Euh, et on va voir euh, qu'on pourrait aussi appliquer une correction sur l'ensemble de la timeline avec ici, plutôt que de travailler en mode clip, donc uniquement sur un clip et clip après clip, on pourrait aussi donc, garder cette balance des blancs sur le clip, mais venir sur ici timeline et on va appliquer une correction à toute notre timeline et donc je vais refaire ici notre look Bleach Bypass mais qui sera pour le coup réglé sur l'ensemble de la timeline donc je vais ajouter un premier node en série suite à quoi je vais venir ajouter un layer node layer node comme vu précédemment je vais le mettre au dessus même si ça n'a pas d'impact psychologiquement ça nous aide à comprendre donc on va venir ici baisser la saturation ça c'est à vous de voir un peu votre réglage hein. vous pouvez revenir dessus après euh, ici dans le layer, layer Mixer on va venir faire Composite Mode Overlay ensuite on va établir hop, un réglage voilà Voilà, donc on va, on va dire que j'ai établi euh, ici euh, la correction comme je la souhaite et elle va s'appliquer donc, puisque je suis en mode timeline sur cette correction, à l'ensemble de ma timeline et on va retrouver donc euh, mon effet bleach bypass sur le reste de mes plans. Ce qui me permet donc de faire une seule fois mon réglage et euh, de pouvoir revenir en mode clip pour établir ici euh, ma balance des blancs correctement. Voilà, alors ce ne sera pas ce qu'on fait, ce euh, sera pas une méthode appliquée forcément pour euh, ce, ce fameux look euh, Bleach Bypass, puisqu'il pourrait varier en fonction euh, des clips d'origine. Euh, ce qui va rentrer ici et ici, et ce qui sera donc mélangé dans le layer mixer, ça va partir d'une source. La source n'étant pas forcément la même, ce euh, ne sera pas forcément une, la bonne méthode de faire ça en mode timeline, mais c'était pour vous montrer. Si par exemple. Euh, je voulais euh, ici poser un rectangle noir en haut et en bas pour donner un effet cinémascope euh, à mon film, je pourrais le faire sur ma timeline euh, de façon à ce que ça s'applique sur toute ma timeline et ne pas avoir à refaire ça systématiquement sur tous mes clips. Bon, C'est pas très pro, on reverra une autre fois comment travailler en cinémascope. Euh, mais euh, voilà donc pour ce mode timeline. On va finir par voir euh, enfin une dernière chose. Euh, ici on va prendre euh, donc un mode clip euh, ceci euh, ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer ici avec un node en série à la suite je vais venir mettre euh, un shape donc un masque que je vais mettre euh, sur par exemple euh, ici celui-ci là, qui est donc un outil de dégradé, Hop, comme ça je vais le poser sur le bas de mon image je vais venir appliquer un flou voilà euh, et donc on va voir avec cet outil ici que la partie impactée c'est celle-ci on voit à peu près le dégradé donc là et euh, on va voir que si on fait un layer ou un parallèle node ici on pourrait, grâce à un outil que je ne vous ai pas montré encore précédemment on pourrait récupérer le reste de l'image, c'est à dire que ici j'ai donc cet effet qui est appliqué au fur et à mesure avec un dégradé ici et on pourrait essayer d'avoir l'inverse ici sans s'embêter à faire un autre euh, effet euh, de masque ici on peut ici, grâce à, avec l'outil euh, triangle, venir le relier hop, au clip précédent. Et donc, vous voyez que ça nous fait l'inverse. Si ici si, euh, j'applique euh, de la netteté, par exemple, voilà, euh, et, et, et, et on va mettre une saturation faible, voilà. On voit que donc ici j'ai pas de couleur et que ici j'en ai euh, avec mon flou c'est à dire que euh, bon là ça n'a pas d'intérêt mais on peut relier comme ça des masques pour aller plus vite et euh, retrouver voilà faisons ça ici par exemple je vais venir euh, appliquer un masque sur le visage oh, mais là c'est le masque de ma correction ça j'ai une tendance à le faire aussi euh, voilà donc un layer un note, pardon, avec un shape sur le visage ici voilà, visage que je vais traquer voilà, hop, on va revenir pour faire aussi le début du clip voilà et donc dans ce masque, on voit ici en petit hein, que ça suit le visage et moi je voudrais euh, établir par exemple une correction là-dessus où je vais euh, essayer de saturer un petit peu des couleurs. Euh, je vais venir pardon, ici euh, faire euh, dans mon RGB Mixer rendre mes rouges très rouges, on le voit sur les lèvres. Hein je fais un petit peu n'importe quoi mais c'est pour l'exemple je pourrais aussi donc créer un node parallèle avec alt p et sur ce node parallèle prendre hop, le reste que je vais relier, alors pas comme ça c'est dans ce sens là et grâce à ça je peux avoir le masque inverse voilà donc c'est très rapide on peut aussi s'en servir ici euh, dans euh, le key, euh, key mixer ici on peut jouer avec ici ces boutons pour inverser et donc retrouver une deuxième fois le masque. Et ici par exemple je pourrais euh, venir euh, appliquer un peu de détails. Je pourrais rajouter ensuite un troisième sur lequel je vais venir ici travailler sur le reste et appliquer un flou. Voilà, donc on a cette correction qui peut se faire avec cet outil euh, très intéressant pour relier euh, les masques entre eux et choisir de reprendre le même masque que précédemment ou euh, l'inverse du masque que vu précédemment. Ça, on s'en servira prochainement dans des corrections euh, sur des trucs un petit peu plus compliqués, comme euh, par exemple en ville, où on va par exemple pouvoir traquer euh, un véhicule et euh, choisir le masque inverse pour aller ajouter... Euh, un effet sur euh, le paysage et pas sur le véhicule, Enfin voilà, ben, vous avez toutes sortes euh, d'utilisations possibles à ce procédé mais euh, comme ça on aura vu euh, cette façon de structurer vos nodes, on aura vu le mode Timeline et donc le Loop Bleach Bypass, c'est tout pour cette fois-ci, euh, on approfondira encore un peu plus les nodes une prochaine fois. J'espère que ce tuto vous aura bien servi, vous n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à commenter surtout si vous avez des questions ou si c'est juste pour passer un coucou et puis euh, vous vous abonnez si vous ne l'êtes pas déjà pour euh, voir les tutos à suivre. Et bien à bientôt